Avant de laisser la parole à Madame Valera, vous avez la possibilité de vous exprimer, de poser vos questions dans le Slack. Donc dans le Slack, vous allez voir euh, questions webinaire ou webinaire questions et vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à ce niveau et le présentateur aura la, le temps nécessaire. <coughs> Ou soit intervenir directement ou reprendre dans le Slack. Euh, ok, vous avez le micro. Ok, donc euh, merci à nous. Euh, un instant, je vais vous partager mon écran. j'espère que vous voyez mon écran ok donc euh, merci donc bonjour à tous euh, je vais présenter le cas d'utilisation d'un tracker il y a la conception du tracker qui a été fait euh, dans le cadre de l'éducation donc principalement en gambie ok donc, euh, premièrement, euh, je présente le système d'éducation en Gambie. Donc, euh, le système éducatif en Gambie existant était basé sur euh, le renseignement des fichiers papiers. Donc, euh, ces fichiers papiers sont euh, conçus au niveau de, sont conçus au niveau de, du ministère, donc le ministère de l'éducation. Et donc, ces fichiers sont transportés donc, par un moyen de transport euh, physique vers euh, les établissements ou les écoles. Donc, ces écoles, euh, à leur tour, sont euh, obligées euh, de remplir ces fichiers manuellement, remplir le fichier papier manuellement et à leur tour aussi renvoient ces fichiers papier vers euh, le ministère de l'éducation par les moyens de transport. Donc, euh, le cursus ou bien le, le cycle euh, de renseignement est un cycle circulaire qui passe du ministère de l'Éducation vers les établissements et les établissements à leur tour qui passent les fichiers vers le ministère de l'Éducation. Donc, voici un peu comment se fait la saisie euh, des fiches et concernant l'analyse, l'analyse est centrée c'est-à-dire l'analyse se fait uniquement au niveau euh, du ministère de l'éducation donc au niveau central. Okay? Donc euh, les établissements à eux quand ils saisissent envoient ces fichiers et donc n'ont plus la possibilité ou bien n'ont plus ces données euh, à leur disposition pour pouvoir faire les analyses. Donc euh, euh, les analyses qui se font au niveau du de, de ministère, ou au niveau central, sont uniquement que des sorties sur euh, des rapports annuels et, et exclusivement sur des fichiers Excel. Donc, ces analyses sont uniquement sur des fichiers Excel. Donc, cela a conduit à une implémentation d'un tracker. Donc, pour, pour tout le système éducatif, euh, il y a eu des, des fichiers qui sont, qui sont des fichiers euh, d'implémentation agrégée, Mais dans cette, dans cette présentation, je vais plus me baser sur les implémentations de type tracker qui euh, ont été implémentées, qui ont été euh, enregistrées dans le... Euh, système éducatif en Gambie. Donc euh, il y a eu l'implémentation d'un tracker pour l'enregistrement et le suivi des élèves, le un tracker aussi pour l'enregistrement et le suivi des professeurs. Okay. Donc euh, vous pouvez voir euh, dans l'angle l'aperçu okay, d'un tracker la, la partie profil pour l'enregistrement d'un d'un élève ou d'un professeur, okay? Donc le fichier papier qui était disponible au niveau du ministère a été implémenté en fonction d'un tracker, donc pour suivre les élèves et aussi les professeurs dans le système DHS2. Donc ce formulaire ou bien sur le le, le Programme Tracker qui a été créé a été assigné automatiquement aux établissements. Donc, euh, cela permettrait euh, aux établissements euh, de saisir eux euh, directement dans, dans le système sans avoir euh, à attendre le ministère de l'Éducation. Euh, d'avoir l'accord du ministère de l'éducation avant de commencer la saisie. Donc, chaque établissement aussi a la possibilité d'avoir les données saisies auparavant, c'est-à-dire les données euh, annuelles saisies. Donc, ce système euh, informatique, ce système informatisé dans les DHS de l'heure permettait leur de donner, leur donner davantage de faire des saisies spontanées euh, au niveau des établissements un établissement scolaire et automatiquement, ces données sont accessibles au niveau central, au niveau du ministère de l'éducation. Donc, cela euh, avait des davantage d'avoir de, ces données euh, en temps réel okay? et pouvoir aussi suivre les élèves et les professeurs automatiquement. Donc, une fois le, le, le tracker euh, conçu, le tracker implémenté dans le système, ce, cette implémentation a permis de, de, de, faire, de, de créer premièrement des indicateurs, donc les indicateurs euh, qui sont primordiaux, qui sont importants dans le système éducatif. Donc, euh, il y a eu des implémentations des éducateurs qui ont été faites avec la collaboration de, du ministère et des professeurs et aussi il y a eu des implémentations des sorties. Donc, les sorties sur euh, des tableaux. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a euh, malheureusement, c'est en anglais, les, les graphiques sont en anglais, mais il y a euh, par exemple sur le, le graphique de tableau croisé dynamique, vous pouvez voir euh, le nombre d'enrôlements au niveau du primaire, le nombre d'enrôlements au niveau du secondaire, d'enrôlement au niveau euh, du, du lycée. Donc, euh, il y a ces indicateurs qui ont été conçus dans le système pour pouvoir euh, euh, compter, okay? pour faire un décompte des, des nombres d'élèves qui sont enrôlés, des nombres d'élèves qui sont inscrits. Okay? Donc, c'est graphiques ou bien ces sorties ont été implémentées soit euh, sur un tableau croisé dynamique ou sur un visualiseur ou même sur la carte si possible. Donc ces sorties euh, ont été implémentées de façon euh, différente selon les niveaux. Donc, euh, les niveaux, euh, par exemple, les établissements ont leurs sorties qui ont été implémentées selon le type d'analyse que ces établissements veulent faire en fonction de leurs données. Okay? Donc, euh, les niveaux euh, centrales, le ministère de l'éducation, par exemple, aussi a ses, euh, ses analyses, c'est-à-dire ses graphiques. Donc, euh, par exemple, le niveau central peut faire... Euh, les analyses ou les, les sorties sur euh, les établissements et aussi en fonction, de la en fonction des districts et des régions aussi. Donc euh, voilà, il y a aussi des tableaux de bord qui ont été implémentés dans le système, donc en fonction de chaque niveau et en fonction des besoins de chaque niveau. Donc euh, euh, voici euh, un peu une représentation, okay, des, des graphiques et des tableaux de bord qui ont été conçus pour l'analyse de ces euh, trackers. Donc, les défis, euh, l'implémentation a connu certains défis, mais ces défis ont été aussi relevés. Donc, euh, il y a eu un principal défi, c'est la, la, la difficulté euh, qui, qui s'est survenue lors de l'implémentation, okay, d'avoir un identifiant unique dans le pays dans le, qui, que le système éducatif peut utiliser pour euh, suivre l'élève et un professeur, par exemple. Donc, ça a été un... un, un la, je dirais, la, la majeure difficulté rencontrée avec la collaboration des autres acteurs, okay, des acteurs du système éducatif, euh, un identifiant unique a été, euh, a été choisi par l'accord de tout acteur, de tous les acteurs et a été implémenté. Donc, cet identifiant unique comme euh, principal identifiant pour euh, un, euh, chaque entité dans, dans, dans un système de tracker permet de, de suivre, OK, de suivre méticuleusement euh, l'identifiant, par exemple un élève ou un, un professeur qui euh, peut passer d'un programme à un autre ou bien peut, qui peut passer euh, d'un... Euh, d'un établissement, par exemple, à un autre. Okay? Donc, il y a eu aussi la difficulté de, euh, de pouvoir marquer la présence des élèves ou des professeurs euh, de façon groupée ou de façon en masse. Donc, euh, la, la, la configuration de base de, du tracker ne, ne permettait pas de, de pouvoir faire cela de façon groupée. Il faudrait aller sur... Euh, euh, la, le tableau de bord de, de chaque élève avant de, de cocher la présence, avant de signer la présence de ses élèves ou de ses professeurs. Donc, cela était une difficulté majeure aussi à relever. Donc, euh, cette difficulté a permis euh, à la communauté DHS2 de, de concevoir une application. Donc, une application a été conçue dans ce, dans ce système qui permettrait d'avoir toute la liste toute la liste des, des élèves de façon groupée et de, même des professeurs de façon groupée. Et cela permettrait d'avoir à marquer la présence, à marquer la présence des élèves de façon groupée sans passer par leur tableau de bord individuel. Okay? Donc, on a eu, il y a eu le défi aussi de, de référer. Les élèves, okay, d'un établissement à un autre. Donc, euh, le niveau central avait cette difficulté de pouvoir référer les élèves qui, qui devaient passer d'un établissement à un autre. Donc, il faudrait euh, il faudrait arrêter l'enroulement, c'est-à-dire justement l'enroulement de, de l'élève dans l'établissement de base et le référer dans un autre établissement où il est enroulé à nouveau dans l'autre établissement. Donc, euh, si euh, cela est possible par le tableau de bord de l'élève, le tableau de bord de, de, de, de la, dans l'application Tracker, qui est possible, mais cela ne permettait pas de faire... Tout ce cursus ou bien tout ce processus de façon groupée pour par exemple deux ou trois élèves. Donc euh, ce, ce défi aussi a euh, euh, entraîné la communauté à développer une autre application qui permettait de, de pouvoir référer okay, ces élèves de façon groupée ou bien de façon en masse d'un établissement à un autre. Donc, euh, comme ressource, euh, il y a l'instance, okay, l'instance démo de, de, de l'éducation, du DHS2. Donc, c'est le lien à emisdhs démo Donc, vous pouvez y aller et voir les configurations qui ont été faites. Donc, euh, il y a d'autres configurations de, de type agrégé okay, donc, euh, qui, sont, qui ont été implémentées. Donc, cela a permis d'avoir une instance démo, donc euh, l'instance Gambi, qui permet d'avoir une instance démo pour euh, toute la communauté des 2 pour euh, euh, les tests et autres. Euh, merci euh, à tous d'avoir assisté, d'avoir prêté l'attention à la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, euh, Yaya, pour cette belle présentation. Euh, je vais vous inviter à poser les questions. Dans le Slack. Si vous n'avez toujours pas accès au Slack, il suffit de taper votre email dans la partie chat de ce Zoom et nous allons coordonner tout cela. Mais une fois de plus, merci beaucoup, Yagra, pour la présentation euh, des, des activités effectuées dans le cadre de l'éducation. Euh, DHS va au delà du domaine de la santé à euh, atteint directement l'éducation et d'autres domaines. Euh, mais n'oubliez surtout pas de poser vos questions dans la partie euh, webinaire questions euh, du Slack, euh, merci. Euh, ce qui nous permet de pouvoir amorcer euh, une autre partie de ce webinaire. Et euh, nous allons donner la parole euh, nos amis de la RDC, euh, soit une partie si Arsène et là ou Cédric, euh, ils pourront aussi valablement présenter euh, le travail effectué euh, par rapport au package CHS covax Ok, euh, merci beaucoup. Vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord Merci. Ok, merci. C'est Arsène. L'équipe de la RDC, saint Kaboya. Alors je vais présenter, je partage mon écran. Mon écran est partagé, je les mets en diapo. Ok, après, vous pouvez partager euh, votre écran, s'il vous plaît. Oui, mon écran est partagé. Je pense que tout le monde voit mon écran. Hein? Oui, c'est bon maintenant. Okay. Bon, euh, nous avons des petits soucis de connexion. Si on met un mot de diaporama, euh, toutefois, on risque de perdre la connexion. Est-ce qu'on peut le faire comme ça, si ça ne dérange pas la vue de tous? Allez-y. Oui. OK, nous allons vous présenter la mise en place et l'utilisation du paquet dhs 2 tracker dans le cadre de la vaccination contre la COVID en RDC. En ce qui concerne le contexte, on peut dire quelque chose, c'est que la RDC, c'est depuis le 2 mars 2021 qu'a a été approvisionnée en vaccins, notamment AstraZeneca, et nous avons démarré la vaccination en avril, le 19 avril. 2021. Et dans ces contexte, avec l'OMS, on a développé les outils standards des collègues de rapportage de données et aussi euh, la validation de ces outils à aligner dans la mise en place d'un euh, registre électronique de la vaccination dans les DSS2 tracker avec l'appui technique de ISP. Alors ici, on vous présente un peu... Euh, la procédure ou encore le processus de la mise en place du paquet euh, COVAC. C'est au mois de mars, il y a eu demande d'assistance technique à ISP pour la mise en place, pour la mise en œuvre du paquet COVAC dans les DHS2, tracker. Du 10 mars au 9 avril, il y a eu les séances de travail. C'était des séances en ligne avec l'équipe de la RDC sur le paramétrage. Du package dans les, serveurs, dans les serveurs de développement ou les serveurs de test. Le 10 avril, il y a eu formation dans un premier temps de on-site de prioritaires de Kinshasa qui ont été choisis pour le lancement de la vaccination. Le 16 avril, déploiement du package COVAC dans les serveurs de production ou d'utilisation. Le 19 avril, nous avions débité la vaccination avec 11 sites pilotes de la province de Kinshasa, ainsi que la saisie de données sur le tracker. Le 28 avril, il y a eu formation de formateurs sur le package COVAX dans le DHS de tracker. Le 3 mai, jusqu'à ce jour, il y a extension progressive de l'application dans d'autres sites de vaccination. Le 19 mai, nous avions finalisé le paramétrage du tableau de bord et on a aussi dans le même cadre briefé sur la configuration de ces tableaux de bord. Le, en mois de juin, 2000, de, de juin à août 2021, il y a eu développement de la carte électronique de vaccination comportant un QR code. Au mois, de, de mois d'août au mois d'octobre il y a eu développement de la plateforme de pré-enregistrement, dont le lien est en dessous. En ce qui concerne la formation, les gestionnaires de données des sites de vaccination ont été formés sur la saisie des données avec la version mobile du tracker. Cette formation a duré d'un jour, et il est à noter que un nombre très limité de sites de vaccination a été briefé sur l'utilisation de la version web, toujours du tracker DHIS2. Par la suite, il y a eu la formation de formateurs avec l'appui de partenaires, notamment OMS, UNICEF, Village rich avec d'outils tels que les tablettes, le power bank, ainsi que la connexion Internet, notamment aussi le SIM, qui possède la connexion Internet, comme nous l'avons dit. En ce qui concerne la saisie, la saisie a, et a été effectuée au niveau des sites de vaccination disposant une tablette ou un téléphone Android. Certaines données des campagnes sont encodées au niveau de la zone de santé pour cause de non disponibilité de tablettes dans tous les sites tels que nous l'avons prévu. Les personnes ayant reçu la première dose ailleurs sont recherchées dans les systèmes et les infos de la deuxième dose sont mises à jour, mais cela à condition qu'il soit préalablement enregistré dans le premier site, sinon un autre identifiant est attribué à la personne. Vu la lourdeur de cette recherche, il y a eu la possibilité dans la version mobile que celle ayant reçu la première dose dans la même province que pour la deuxième dose, dans les, cas, dans, les cas contraires, certains, dans les cas contraires, cette recherche est faite dans la version web avec un autre compte ayant le droit de recherche au niveau national. Ici, nous vous présentons le, la plateforme de la demande ou encore du téléchargement du certificat de vaccination. Pour nous, pour avoir accès à son certificat de vaccination, il y a des indications. Il y a quatre étapes. On introduit son identifiant unique, le format d'identifiant unique que vous voyez, le numéro de téléphone tel qu'encodé lors de, de l'enregistrement de la personne au site de vaccination. Et ensuite, on peut générer le code pour que cela nous donne directement le certificat de vaccination. Et ce certificat a deux possibilités. On peut soit l'imprimer ou soit on peut l'envoyer par mail. En ce qui concerne les certificats de vaccination, le défi, c'est notamment les erreurs de saisie d'utilisateurs rendant impossible la sortie de la carte étant donné que elle ne s'affiche que lorsque l'identifiant et les numéros de téléphone sont renseignés exactement tels que la saisie a été faite lors de l'encodage par l'encodeur Et également la lecture du code QR non standard avec les systèmes d'autres pays qui démarre toujours un souci parce que trop souvent on rencontre ces problèmes de la lecture de QR code d'un pays à un autre. En ce qui concerne la plateforme du préenregistrement, enregistrement, les avantages de cette plateforme que nous avons mis en place, c'est entre autres la maîtrise de la cible journalière de personnes à vacciner. Il y a la reproduction de nombre de variables à saisir par l'encodeur, donc il y a une réduction lorsque la personne est pré-enregistrée. Et nous pouvons ici noter avec satisfaction euh, la contribution utile de de cette plateforme de point enregistrement avec le résultat aussi euh, escompté. En ce qui concerne l'installation et la configuration sur le mobile, ici, nous expliquons un peu comment est-ce qu'on peut euh, télécharger les dhs to Tracker à partir de l'Android et comment on peut, euh, une fois installé, ouvrir, le form ouvrir euh, la première page dans laquelle on a introduit le nom d'utilisateur qui est remplacé par le site de, de vaccination. Le mot de passe a toujours été uniforme pour tout le, le, le site dans le pays. Et ce qui nous conduit à un formulaire, ce qui nous conduit à une interface avec deux formulaires. Le premier formulaire, c'est celui de registre de vaccination, où sont encodés, euh, où sont saisies les personnes. Euh, vaccinés. Donc là, nous avions trois, élèves, trois, trois types d'informations. Les informations liées à l'identité de la personne, euh, les événements qui est la première dose ainsi que la deuxième dose, et le formulaire en bas, c'est réservé pour le stock de vaccins. Donc, ce stock de vaccins est fait journalièrement. Donc, à la fin de chaque journée, nos encodeurs encodent la situation du stock au travers du formulaire COVAX stock. C'est un peu ce que nous voulons expliquer ici de manière résumée par rapport à ce qui est repris en face de vous. En ce qui concerne les analyses de données, dans le but de rendre encore facile l'analyse et l'utilisation de données, nous avions mis en place ces tableaux de bord, dont le COVAX nombre de cas par FOSA, qui contient deux tableaux et l'un affiche le nombre de doses administrées par la formation sanitaire, qui est autre que le site de vaccination, et l'autre, le nombre de personnes ayant reçu leur première dose par FOSA. Donc, on voit ici, de l'un, la situation de nombre, de nombre de doses administrées par formation sanitaire, et de l'autre, les personnes ayant reçu la première dose. Ça, c'est en ce qui concerne les analyses de données. Ici, on vous présente les tableaux de bord. Nous vous présentons en fait la deuxième dimension d'analyse de données. Il y a le registre du vaccin COVID qui contient une carte, les valeurs uniques, le graphique et le tableau qui nous donne les détails sur le dose de vaccin, la proportion par type de vaccin ainsi que la proportion de vaccin par sexe. ces tableaux de bord reprend d'une manière résumée nos indicateurs. Ça répond d'une manière résumée, nos indicateurs. Et tels qu'affiché, euh, on peut voir les personnes vaccinées sous forme de carte par province. On voit euh, les éléments chiffrés et ainsi que les analyses de l'autre. Donc, ces indicateurs traduisent l'analyse. Alors, les dispositifs d'assistance technique. Un guide d'utilisateur a été partagé aux gestionnaires de données avec le coordonnées des personnes à contacter en cas de difficulté. Donc, nous avons mis en place des guides d'utilisation et ces guides ont été partagés avec les encodeurs de manière à ce que pendant la saisie, s'il y a un petit souci, on peut toutefois nous contacter au travers de groupes WhatsApp que nous avons déployés dans les provinces de manière à ce qu'on puisse créer les gestionnaires de données et partager leurs difficultés et en résoudre également dans, pour faciliter, n'est-ce pas, la saisie de, de données dans le tracker. En ce qui concerne la validation des données, les gestionnaires de données au niveau provincial et de zone de santé effectuent les analyses et font le retour d'informations aux encoders des sites de vaccination pour la correction des erreurs. Ça, c'est ce qui est fait généralement avec notre assistance. Il faut signaler ici que les analyses sont faites à différents niveaux, au niveau de la zone, au niveau de la province, et au niveau final, c'est le niveau central qui poursuit ces analyses et qui procède à la validation telle que signalée. Alors, sont là le quelques diapos que la RDC avait prévu de partager avec vous dans le cadre de la mise en œuvre du tracker DHS2 dans la vaccination contre la COVID qui s'est poursuit actuellement en RDC depuis plus d'une année maintenant. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Arsène, pour cette euh, belle présentation qui euh, décrit le travail fait dans le cadre de la collecte des informations liées au COVID en RDC. Euh, passons par le pré-enregistrement euh, jusqu'à la vaccination. Euh, il y a une première question, les autres questions vont suivre éventuellement dans le Slack. Euh, notamment l'importance euh, du préenregistrement dans ce cas spécifique. Mais vous aurez la possibilité de répondre à ces questions euh, juste après la présentation euh, de Dr. Tchanyle. Une fois de plus, merci beaucoup, Arsène, pour euh, cette présentation. Euh, et nous allons tout doucement permettre à Dr. Tchanyle de pouvoir présenter euh, le travail lié à la surveillance effectuée au Togo. Euh, bonsoir, docteur Chanile. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je vais partager mon, mon écran. Est-ce que l'autre euh, Donc, euh, remontons toi, docteur D'accord, merci beaucoup. <rire> Je, donc, j'ai le plaisir de partager avec vous le cas d'utilisation du tracker de la de par rapport à la surveillance pour <coughs> Donc, le plan que nous allons suivre est le suivant. Une petite introduction. Nous allons parler un peu du processus de mise en route de la surveillance dans le DHL 2. Les résultats que nous avons obtenus, du bref, bref résultat. Les défis, sinon il y en avait un seul. Les perspectives et puis une petite conclusion. Dans le Togo, comme vous le savez, c'est un petit pays en forme de Rapandre qui fait 56 600 km de superficie, habité par 8 millions d'habitants en 2022. Donc, nous sommes en Afrique de l'Ouest, encassés entre le Ghana, le Bénin, le Pirapasso et le Corte de Donc, en matière de surveillance, donc nous faisons partie de la ceinture de la méningite que vous connaissez. Nous sommes un pays de cette ceinture. Et ces dernières cinq années, il y a eu plusieurs épidémies qui se sont produites dans notre pays, notamment polio, méningite, choléra, la fièvre de Lassa et puis la fameuse COVID-19 qui est en cours, mais dont on parle peu actuellement. Donc, le Togo, par rapport au processus de mise en place, donc, euh, au fait, on n'est pas parti de, de zéro. Le Togo avait déjà un système digitalisé, mais agrégé dans le DHS2 en matière de surveillance, depuis 2018, qui est utilisé. Donc, le besoin de tracker s'est fait sentir avec les les recommandations de l'OMS et puis les besoins nationaux également que les acteurs ont, ont relevés. Et donc, il y a eu une série de, de rencontres avec les différentes parties prenantes, notamment de la surveillance, les, également les parties prenantes euh, liées à la gestion de l'information, notamment la direction du Système national d'information sanitaire. Et puis, sans oublier, parce qu'en matière de surveillance, on ne peut pas surveiller sans le laboratoire. Donc, le laboratoire a été également associé à ce processus. Et donc, ce processus nous a amené à faire une, une évaluation des besoins informationnels en matière de surveillance des maladies et des outils de collecte ou bien de notification ont été révisés à cette équipe. Donc, il y a eu un certain nombre d'indicateurs de surveillance clés qui ont été sélectionnés. On a fixé des seuils d'alerte ou d'épidémie par rapport aux différentes maladies sous surveillance. Et puis également, un choix est écrit par rapport aux personnes devant être alertées en cas d'atteinte des différents seuils. Des différents seuils D'alerte d'épidémie ou bien de notification d'un phénomène inhabituel. Donc, quelques résultats, c'est bref. Donc, il y a eu la configuration et l'installation du package traqué par rapport aux différentes maladies. Les 16, on a 16 maladies sous surveillance épidémique au Togo. Et en dehors de cela, il y a quatre maladies spécifiques au Togo. Sur le plan euh, international, avec les recommandations de l'OMS, nous avons retenu 16, mais il y a quatre spécifiques que nous avons pris en compte pour pouvoir compléter ces maladies. S il s'agit du choléra, la diarrhée sanguinolente, la fièvre virale hémorragique, Ebola, Lassa, etc. Et puis le syndrome de. Euh, le syndrome respiratoire aigu sévère également qui a été pris en compte et nous avons élaboré des sorties d'analyse. Quelques sorties, bref sorties, par exemple pourcentage de cas de méningite avec les kits sepandoragiciens collectés, où vous voyez le graphique, l'objectif a de 80%. Donc, euh, ça c'est par rapport à... À la VPT. Maintenant, par rapport à la COVID, il y a eu les mêmes configurations qui ont été prêtes depuis l'installation du package. Le, nous avons élargi à la vaccination anti-COVID, puisque c'est l'occasion, et élaboré également des sorties. Et puis, vous allez vous, vous, vous en douter également, on a élaboré le certificat de vaccination COVID-19 hein, et ceux qui ont la bonne mémoire et sont l'Afrique de l'Ouest, c'était le premier certificat à être validé par l'Union européenne. Donc, euh, un graphique par rapport à, aux tendances entre les données de vaccination et les cas confirmés de, de COVID. Donc, on a ça dans notre système. Et vous voyez par semaine les cas confirmés et puis les cas de vaccination. Les défis, au fait le financement n'est pas en réalité un défi par rapport à la conception, c'est un défi quand même par rapport à la mise en œuvre de ce qui est conçu. Et donc, euh, le, les acteurs ont été partiellement formés, c'est une seule région qui a pu être formée sur les six régions de contrôle. Donc, un grand nombre de personnes d'acteurs ne sont pas encore formées pour que le, le système prenne complètement le pays. L'autre défi, c'est la mise à jour, les mises à jour rapprochées des outils de constructivité. On a à peine commencé à implémenter, à paramétrer les choses, que les outils ont eu des modifications. Donc, ce sera à le processus de euh, de configuration et d'installation. Nous avons quelques perspectives quand même pour euh, la surveillance. Aujourd'hui, la recommandation de l'OMS et de, de l'Organisation Oeste-Africaine de la Santé de C'est par rapport à l'approche One Health. Le système de santé humain seul, santé humaine seul, ne peut pas s'en sortir en matière de surveillance. Il faut la collaboration de trois secteurs, notamment la santé animale, la santé environnementale et puis la santé humaine. C'est dans ce sens que nous pensons mettre un système digitalisé de surveillance à base communautaire qui englobe ces trois secteurs que je viens de citer. Et également mettre des systèmes en place, digitalisés, au niveau secteur animal. Et secteur environnemental. Parce que le secteur santé déjà a son système DHL de qui fonctionnel. Donc, le faire pour les autres secteurs et après, mettre en interopérabilité tous ces systèmes. Donc, c'est le défi le plus important qui nous attend pour l'avenir. Et donc, conceptuellement, pour avoir ce système, voilà ce que nous avons proposé. Donc, euh, le système santé animale existe, santé humaine plutôt existe. On va concevoir une plateforme, une seule santé hein, au niveau communautaire où vous avez les agents de santé communautaire au niveau environnement, au niveau santé animale également, qui vont collecter et envoyer des informations vers cette plateforme, une seule santé. Et par la suite, il y aura des plateformes santé animale, santé environnementale et donc une interopérabilité qui, qui va se faire après entre tout ce système pour qu'il y ait partage d'informations. Une petite conclusion. Donc, la conclusion, c'est un petit rappel de ce qui a été fait. Donc en matière de du traquet sur les maladies à surveillance épidémiologique, donc qui a été élargi aux quatre maladies supplémentaires le choléra, la diarrhée la fièvre virale hémorragique et le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc je l'ai déjà dit par rapport à la surveillance agrégée, SIMR, surveillance intégrée des maladies érythèmes, avec l'agrégé qui était fait, mais on a ajouté les tableaux de mots qui étaient nécessaires et également je l'ai déjà dit les participations des, des acteurs des parties prenantes notamment le laboratoire le CINIS, et puis la surveillance problématique et puis les formations qui ont été réalisées le défi du financement et les perspectives c'est-à-dire une seule santé l'approche une la seule santé Merci les uns les autres pour m'avoir suivi. S'il y a des questions, nous sommes à l'écoute. Allô, Anya Merci beaucoup, Docteur Chanile, euh, pour la présentation liée à la h euh, de tout le travail effectué euh, pour le Togo. Euh, merci. Euh, nous attendons encore les questions dans le Slack, euh, mais nous allons maintenant permettre à Yagra euh, de répondre aux questions posées dans le cadre de l'éducation. Euh, je pense qu'il y a qui a posé une première question euh, qui demande en quoi consiste exactement euh, le... Suivi des enfants et puis des professeurs. Euh, Yaya, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Ok, donc euh, je vais essayer de répondre aux questions. Donc euh, la première question est, est en quoi consiste exactement le suivi des élèves et professeurs en et suivi euh, de présence et de notes. Donc euh, je vais vous envoyer après le lien, le lien des mots. Okay. qui est disponible à tout le monde de pouvoir aller visualiser okay, le travail euh, effectué dans le cadre de l'éducation dans l'instant DHS de démo. Euh, le, le suivi des élèves et des professeurs ne consiste pas seulement à enrouler et à prendre des notes. Par exemple, pour le cas des élèves, okay, on peut enregistrer un élève avec toutes ces informations, à savoir nos prénoms, et résidences, numéro de téléphone, etc., etc. et pouvoir suivre l'élève d'une classe à une autre. Donc, si l'élève passe d'une classe à une autre, cela est possible. Et aussi euh, d'avoir de, de, les notes par, par matière. Ok, par exemple la mathématique, physique et tout. Donc, il y a la possibilité aussi d'enregistrer les notes des élèves et pouvoir faire euh, également un suivi de, de chaque élève, ok, de, de par matière, par matière, de, par classe, par établissement aussi. Et okay, donc, euh, euh, pour les professeurs, il y a aussi le suivi des professeurs qui est fait. Donc, l'enrichissement des informations du professeur et aussi euh, si le, le professeur euh, montée de grade, c'est-à-dire euh, euh, d'un de, de enseignement à un autre et ou d'un de, de établissement à un autre, par exemple. Donc, ces suivis sont faits dans, dans, dans, dans le tracker qui est conçu. Euh, J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous pouvez toutefois répondre. Okay. Euh, ensuite, il y a la question de finalement, on n'arrive pas à mouver les élèves ou professeurs entre écoles. Euh, si Lors de ma présentation, euh, je disais que c'était un défi. Okay, c'était un défi au début pour le DHS de, de le faire de façon groupée. Euh, dans le DHS, de, dans le, le, le tableau de bord de, de l'entité, il y a la possibilité de, de référer. Donc, il y a un bouton que, que beaucoup de gens connaissent, OK, sur l'interface DHS2, de pouvoir référer une entité, une entité d'un de, de, de, de programme ou bien d'un établissement à un autre. Donc, euh, c est, c est, c est, cette option était possible depuis dans le DHS2, mais euh, cela donnait un travail fastidieux dans le cadre de l'éducation parce qu'il faudra aller sur le, le, le tableau de bord de l'entité avant de cliquer sur ce bouton et ressortir et prendre un autre et, élève mais euh, avec la possibilité d'avoir une autre application. Donc, une autre application a été conçue directement dans le DHS. De, donc, euh, beaucoup de, de personnes savent qu'on a la possibilité de, de greffer des applications sur euh, le DHS de mer. Donc, euh, cela a été fait. Des applications ont été conçues, OK, pour pouvoir euh, marquer la présence de vos élèves. Pour pouvoir euh, référer les élèves ou les professeurs euh, de façon groupée. Okay? Donc, vous pouvez aller sur euh, l'instance démo pour euh, faire euh, des pratiques ou faire ce que vous voulez. Donc, euh, je passe à la question suivante. Donc, je viens d'envoyer le lien de l'instance des mots. Donc, vous pouvez avoir la possibilité de, de checker toutes ces questions. Euh, sur le marché, il y a plusieurs plateformes de gestion des établissements plus élaborées et plus ergonomiques que le dhs Pourquoi l'Université d'Oslo et son réseau veulent aussi aller dans ces d'autres domaines? lorsqu'on sait qu'il y a d'énormes défis à la santé. OK, donc pour répondre à cette question, je dirais que je peux prendre par exemple le cas du Togo. OK, donc le, le système éducatif ou bien les, les applications que le système éducatif utilise euh, ne permettent pas par exemple, de, de faire des sorties d'analyse. Okay? Donc, euh, l'implémentation du DHS2, par exemple, peut permettre au Togo de pouvoir faire ces sorties d'analyse et pouvoir avoir une, une base okay, unique que tous les autres systèmes peuvent utiliser. Et aussi, euh, le DHS2 est un système qui est en ligne okay? et cela donne la possibilité euh, aux établissements scolaires de saisir euh, directement eux-mêmes leurs données plutôt que de, de saisir et de compiler et renvoyer ces données là au niveau central qui euh, doit saisir ces données dans une base de données donc avec le DHS de qui en ligne, ils peuvent avoir la possibilité de saisir automatiquement leurs données et avoir euh, ces données à leur disposition pour des analyses avec. Donc voilà, la troisième question. La quatrième question, les logiciels pour les groupes d'élèves sont-ils différents ou est-ce le même? Bon, je ne comprends pas vraiment cette question, mais je dirais que les logiciels, au fait, c'est des mini-applications qui sont créées et qui sont greffées sur le DHIS de Mer. Okay? Donc, euh, vous pouvez le voir sur le lien des mots que j'ai envoyé, vous allez avoir d'autres applications okay, qui ne sont pas dans, dans les applications mères de DHS2. Donc ces applications-là sont conçues pour gérer ce problème de, de, de, de présence et de référence. Question 5, comment calcule-t-on la promptitude avec le tracker au système éducatif de la Gambie? Bon, vous savez que... Euh, la question de promptitude le tracker n'a pas la possibilité de gérer la promptitude même dans le cas de de la santé ok que des formulaires agrégés qui permettent de gérer euh, la promptitude donc euh, cette question je pense que on a même ce défi dans dans le domaine de, de la santé et donc euh, ce défi reste et même pour euh, le, le système éducatif. Merci. Merci beaucoup, euh, Yadra Gomado. Euh, je pense que vous avez valablement répondu à toutes les questions. Euh, les discussions peuvent continuer dans le Slack après euh, cette section, si vous en avez encore. Euh, mais docteur Philiadin aussi a, a un complément. Euh, donc nous allons lui mettre le micro pour quelques secondes. Bonsoir docteur Philiadin. Bonsoir à tous. Est-ce que vous me recevez? Oui. Thank you, thank you. Ok. Par rapport à la question de, de pourquoi est-ce que euh, le DHS2 s'invite en éducation, euh, je voudrais juste apporter une, un complément en disant qu'il y a une connexion évidente entre euh, la santé des enfants, leur éducation et leur réussite scolaire, ainsi que leur épanouissement prochain et la productivité des nations et cette relation incroyable et qu'il y a entre le l'éducation que les enfants reçoivent et leur santé rend euh, crée une opportunité pour le suivi de la croissance de l'enfant lorsque nous pu, pouvons avoir dans le DHS2 des données sur à la fois sur sa santé, quand je prends ses vaccinations, mais également sur son cursus scolaire, quand je prends le DHS2 pour l'éducation. Et ça donne des opportunités de croiser des données pour pouvoir voir comment on peut optimiser euh, ces deux interventions, les interventions santé, notamment la vaccination et l'intervention éducation, pour maximiser euh, le, les chances d'un enfant de s'épanouir et d'être productif pour une nation. Des études comme ça sont en train d'être conçues au niveau de l'UNICEF et le fait d'implanter le DHS dans le secteur de l'éducation euh, offre une opportunité pour ces recherches et pour cette intervention. Merci. Merci beaucoup, euh, Dr. Siliadin. Euh, bon, je pense que nous allons maintenant euh, passer à notre cap euh, pour entrer dans le travail excellent euh, qu'a fait la RDC en matière de COVAC et permettre à Athènes ou à ses deux de répondre aux questions liées à la présentation. Bonsoir, Arsène, ou bonsoir, Thévelle. OK, bonsoir. Euh, Merci pour euh, ben, l'attention la, la, soutenue à la présentation. Et nous avions vu dans le chat euh, quelques questions auxquelles on va répondre. Et puis, euh, mes collègues euh, Cédric ainsi que Patti pourront aussi compléter. Alors, en ce qui concerne l'importance du prêt enregistrement, du prêt enregistrement dans le registre de vaccination, Bon, ce qu'il faut, qu faut signaler ici, c'est que le prêt enregistrement, le système de prêt enregistrement qui, qui est encore dans une phase d'exploitation de, un peu au début, on peut le dire comme ça, nous a permis nous euh. permet de… Allô, je suis entendu? Oui. Nous permet, en fait, de pouvoir connaître la cible qui a attendu à être vaccinée Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, ça facilite, en fait, à l'encodeur. Je pense pendant ma présentation, je fais mention de ça. Lorsque la personne s'est prend un registre, il y a déjà certaines variables qui va devoir euh, encoder. Là, je parle d'un utilisateur public et tout et c'est l'opérateur de saisie lorsque il a en face d'une un, personne qui enregistrée, ça réduit en fait son temps de travail c'est-à-dire qu'il y a déjà certaines variables qui sont déjà saisies en amont et lui va seulement s'en charger à d'autres variables et tout pour compléter ce qui lui permet de gagner en temps et d'avoir plus de saisies la journée vous voyez et euh, si je n'ai pas ajouté notre raison, ça, nous per, ça, ça a permis aussi à la population de pouvoir euh, voilà, désirer le jour de, de sa vaccination. Il ne faut pas tout de suite euh, que la personne se voit être contrée euh, d'aller se faire vacciner lundi, par exemple, alors qu'il voulait aller mercredi, j'ai dit. Ben, à partir du pré enregistrement, il fait déjà ses pré enregistrer et s'est présenté au site de vaccination, c'est long le jour de sa compétence. Donc voilà un peu euh, l'importance de cette plateforme que nous avions été utile et que nous avions mis en place qui est interopable avec euh, le tracker. Alors, euh, il y a aussi une très longue question ici que je vais devoir répondre de manière séquencée. En ce qui concerne les systèmes mis en place, qui prend en charge les phases de planification et de notification de rendez-vous et acceptation de rendez-vous après le pré-enregistrement Exactement, il y a euh, un système de... Nous, avions... nous travaillons avec euh, un opérateur téléphonique qui nous a livré euh, un paquet d'FMS qui permet à ce que la personne qui s'est pré-enregistre, il a un message... Il reçoit un message de, de rendez-vous. Et cela se passe après, après qu'il ne soit pas enregistré. Et même si il ne soit pas enregistré, au travers d'un système de rappel qu'on a mis, mis en place, ça permet à ce qu'une personne qui a reçu la première dose, avec son, son numéro de téléphone qui est saisi, il peut entre la première dose. Il y a au moins trois messages que euh, les concernés doivent voir en train de rappeler de prendre sa deuxième dose. Euh, une autre question, c'était euh, la source d'information pour la vaccination. Euh, Est-ce que le système actuel utilise dans tout le, le, le, le fossat et qu'il y a une seule source d'information pour la vaccination COVID? Exactement. Il y a que, dans le cadre de la RDC, pour la vaccination contre la COVID, nous utilisons que le tracker le track qui est euh, euh, l'outil de collecte et d'analyse de données. Mais il faut quand même signaler que le pays étant euh, vaste, dépasse à superficie. Nous devons couvrir, euh, nous devons avoir en fait toutes en fait, les tablettes qui étaient attendues pour permettre à ce que euh, nous puissions couvrir toute la République. Mais euh, euh, ces tablettes, nous les avons de manière possible, ce qui fait que euh, l'encodage, les données saisies sur DHS2, à ce jour, et il a déjà vacciné à la première fois, euh, il est pris à ces problèmes de tablettes. on a mis aussi, euh, ou, ou, ou, ou, ou. Alors, en ce qui concerne euh, euh, les personnes qui sont complètement vaccinées dans, dans, dans les systèmes, à ce jour, c'est ce que je viens de dire. Les personnes qui sont complètement vaccinées dans, le, dans, le, dans les trackers, dans le DHS2, sont, sont différents, sont différents de, de ceux qui sont euh, réellement vaccinés. D'autant plus que la situation des tablettes et celle de, de, de la logistique qui était tant attendue, nous a fait un peu de faux. C'est comme ça que nous disons que euh, nous préconisons beaucoup plus l'utilisation des téléphones Android pour que euh, le données ne soient pas en souffrance sur le Entre-temps, l'activité sur la rétro saisie lorsque le pays sera doté en tablette sont euh, attendues. Alors, en ce qui concerne euh, les défis liés au QR code, je pense que mes collègues qui sont en ligne vont aussi compléter. Bon, il faut quand même dire que le système de QR code en RDC fonctionne très bien. Parce que nous sommes partis euh, au début avec une, une application qui pouvait euh, faire la lecture de manière un peu, euh, on va dire, euh, centrée qu'à la RDC. Après le développement, on a rendu cela, on a eu euh, d'autres moyens pour euh, permettre à ce que la lecture du QR code soit faite au travers d'un lecteur standard, mais avec une redirection vers euh, le QR code euh, dans lequel il y a le QR code qui est lié à la base de données. Mais cela demeure toujours un peu de, de problème parce que dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, ils préfèrent avoir, ils préfèrent lire le QR code au travers d'un système standard. Et c'est comme ça que nous avions manifesté cette demande à ISP. Et il était prévu euh, le d'une clé nous permettant d'intégrer la plateforme de l'Union européenne afin de faciliter la lecture de QR code pour cet espace. Mais en tant que le pays comme l'Angleterre, les États-Unis et les autres, en tout cas, cet aspect des choses ne pose pas euh, problème. Euh, la question qui concerne euh, celui qui a un compte DHS2 peut-il accéder à la plateforme COVAX et comment Oui, celui qui possède un compte DHS2 étant, étant d'abord un site, le site a un compte DHS2 pour encoder les données. Et au niveau de la zone, exactement, il y a aussi euh, les sites que l'on crée pour le niveau de la zone pour permettre à ce qu'il contrôle les sites qui sont dans, dans, dans sa zone. Et au niveau de l'antenne aussi, il y a des sites, tout ça c'est pour assurer à ce qu'il y ait des retours d'informations dans la saisie de données et aussi d'assurer la validation de, de données à différents niveaux. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je donne la parole à mon collègue Cédric avec votre permission et Patti, Et Ils vont répondre à d'autres questions et puis me compléter également sur ce que j'ai dit. Cédric, à vous. OK, merci Hassan. Bonjour à tous. Je pense que tu as pratiquement ramassé toutes les questions. Juste sais pour un complément par rapport au défi lié au code QR. Ce que je peux dire en complément, c'est que par rapport à l'affichage du code qui est, comme vous l'avez présenté, nous avons deux variables qui sont, qui sont obligatoires pour que le code qui est soit affiché. Donc, c'est l'identification de la personne, le numéro d'identifiant de la personne et puis le numéro de téléphone. Alors, parmi les défis que nous avons rencontrés jusque-là, c'est les erreurs d'encodage, parce que la carte ne s'affiche que si... Euh, si la personne vaccinée renseigne les informations exactement telles qu'encodées par, par la personne qui a fait la saisie. Alors, nous avons un format bien défini pour le numéro d'identifiant. Alors Si la personne a saisi, par exemple, autrement avec une erreur, la personne ne pourra pas avoir cette carte. De la même façon avec le numéro de téléphone, nous avons un format qu'on a défini alors, nous avons, nous avons remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui, qui faisaient la saisie avec un autre format de numéro, ce qui fait que pour avoir la carte de cette personne, il faut être un utilisateur qui peut entrer dans les rapports d'événements, télécharger les événements, voir exactement ce que la personne avait saisi comme information et puis ressortir le code que la personne saisi qui est un peu fatigué. Donc, nous avons essayé actuellement avec euh, les codes créés au niveau des zones de santé, nous sommes en train de faire les feedbacks aux encodeurs des sites pour corriger ces erreurs. Et puis nous avons actuellement uniformisé le format du numéro de téléphone pour permettre en sorte que euh, cette ligature soit un peu plus aisée. Donc, euh, c'était juste le complément que je voulais faire pour le reste. Je pense qu'Arsène a déjà pu dit. Merci. Merci beaucoup, Arsène et Tudric. Euh pour la réponse aux différentes questions. Euh, nous allons clôturer cette partie avec euh, Dr Chiannulé. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de questions tellement la présentation était claire il euh, n'y a que Fato qui demandait s'il y a un lien euh, est possible d'avoir un lien pour voir le travail fait entre DHSE pour la collecte des données au niveau communautaire autogué. Donc je pense que c'est la cette question, docteur Chanile. Oui, merci Agnon. Je pense il y a deux questions en de cela. Il y a une autre question qui va pratiquement dans le même sens par rapport à la surveillance des animaux et de l'environnement. Donc, je voudrais préciser ici que c'est dans les perspectives que j'ai fait, fait référence à cela. Donc, le système de surveillance digitalisée, bien sûr, de surveillance animale et environnement n'est pas encore mis en place. Mais le processus a commencé et nous avons déjà eu des rencontres. Et je pense d'ici qu quatre ou cinq mois au plus, on va quand même mettre en place ce système digitalisé dans le DHS2. Par rapport au niveau communautaire, c'est la même chose, mais le traqué au niveau communautaire n'est pas encore commencé. Et nous sommes toujours dans le processus et j'avais parlé de perspective et de santé. Donc, merci. Donc, je ne pourrai pas, malheureusement, vous donner un lien. Et d'ici cinq mois au plus, on aura le, la possibilité de de visiter sa plateforme Merci, Merci beaucoup, Dr. et Effectivement, un lien démo n'est pas encore disponible, mais nous restons en contact. Euh, le DHS évolue assez rapidement. Euh, nous avons connu des défis euh, lors de l'utilisation du DHS 2.25, 26, Jusqu'à la version 2.37, 2.38 bientôt officiellement disponible. Euh, nous aimons les défis euh, parce que nous aimons aussi les relever. Euh, C'est ce qui nous amène au-delà de, du domaine de la santé, euh, où nous rentrons dans l'éducation et autres. Donc, euh, vous contribuez aussi à l'évolution de, de ce DHSE qui devient notre ami de tous les jours pour pouvoir collecter, analyser et prendre des décisions euh, pour une meilleure santé euh, un peu partout dans, dans nos pays. Euh, je m'en vais tout doucement vous remercier d'avoir pris part à ce premier webinaire. Demain, nous nous retrouvons à 14h30 pour le second webinaire sur les fonctionnalités euh, liées au tracker et nous aurons aussi la présence fort euh, souhaité de M. Dajo euh, pour ce grand ordinaire. Euh, Rendez-vous demain. Euh, nous restons encore ensemble dans le Slack. Les présentations vont être partagées éventuellement. Le Slack est disponible, donc nous allons euh, répondre aux questions. Merci beaucoup. Euh, bonne soirée et à demain. Au revoir.